Je suis en jaune, Mascarde en vert, Phytox en bleu et hypnose en rouge, c'est ça. Ah oui. Oh, c'est stylé ça, c'est quoi dis donc Oh putain, un pistolet un, un, un pistolet Oh, ah, les gars, vous pouvez... oh, oh my god, god Je crever comme ça Non Ah, c'est bon, non, ah. pas. C'est bon, tout va bien. <rire> <rire> ah, je suis trop bien Je vais pas mourir Je peux pas mourir <rire> Pour moi, tu peux pas mourir, on va te casser tes blocs, t'inquiète. Allez Tirer. Il peut pas bouger l'enfoiré! Il est mort, il est mort, il est clairement mort. Voilà, il était voilà, mort. est mort. C'est un mytho, pas ah, si. un mytho. enfoiré! <rire> ah, je suis où, je suis où, je suis où? Bah, je suis mort. Ça se fait pas, les gars. Non! Oui! Ah, mais c'est vrai que je suis le vert. Non! Non, j'ai raté! Ah, moi aussi. Bah, il a gagné. <rire> yes! Yes! Ça a fait! Mais pourquoi tu reviens? Non! Ah! <rire> wow. Je t'ai mis, mis un gros coup de lance, t'es retombé dessus. Eh, on se tape pas, on fait tomber les blocs. Putain, merci pour l'écoute. <rire> non, non, non, Les blocs qui tombent, les blocs qui tombent! Oh, y a, le verre il est passé complètement à travers la map! Euh, non. Easy. What? Oh, boss, oh, boss. Oh, oh, le boss. Oh, oh. Oui. Non! C'est quel con qui l'a eu! C'est moi! Golf! Tout le monde tire sur le boss, on se tire pas sur nous. Hein. Non. non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Non, je suis mort. Fais gaffe, Hypnose, je vais te tuer. Non, non. Non. Ça pas en vrai. En vrai, vrai Mascard, tu triches. Mascard, tu triches. Oh là là. Tu triches. Je vais porter plainte. Il reste plus hypnose. Voilà. <rire> Mais allez, c'est de la triche. Euh... Oh Ça aussi, c'est de la triche, Hypnose. Tu fais quoi toi <rire> Qu'est-ce que tu fais oh, Non, non Bah alors. Oh, y une... en a un qui oh. s'est pris une lance dans la gueule. Hypnose, tu fais quoi oh Non, non, non, Oh, il a un lance flamme C'est quoi ça <rire> C'est quoi ce genre de truc Ah. Mais non. Oui la gentillesse. La gentillesse. Oh il a eu un péter, le bâtard. Là. Voilà. Ah. Oh, regardez, je suis ah mort en grand écart. <rire> Crève bien. Non, je bien! Par contre, je suis vraiment mort, les mecs! Voilà, gens. je t'ai lancé le style. Ouais, bah moi aussi, hein! <rire> oh, arrêtez, <rire> ça se fait pas! Vous, vous venez avec il les armes! Il... Il... Ah, ok! Allez, marre. bim! Allez! Allez! Allez! Tu fais le malin! Excuse-moi, t'arrives pas à me toucher une seule fois alors. Euh... Oh! Oh, oh, oh bah, non! <rire> je l'ai rect! <rire> <rire> <rire> <rire> oh, il a mis une balle! Viens là, tox non ah, c'est mascarne <rire> C'est mascarne Oh, <rire> oh Mais non Le retournement de situation Tous contre le verre hein Ah ouais Regardez, regardez comment il est, regardez comment il est Il est insolent Il est insolent, moi je dis tous contre lui Un mot, un mot dans le cornet Un mot Tiens, tiens prends ça Je suis encore, je suis mort mais je te frappe Ah, ah non J'ai un ah, pistolet non. à serpent NON non. Comment ruiner non la game Ha ha ha ha les tiens, gars je gagne plus jamais c'est de la triche moi non plus j'arrive plus à gagner t'as jamais gagné L illusion soyons copains copains copains d'accord copain, copain copain copain attention, copain. attention. attention. Copain ah ok je vais te prix merde je suis mort L hypnose tu vas <rire> tuer non Hypno <rire> c'est une grosse <rire> <petite. rire> J'ai rien fait <rire> C'est pas possible, c'est pas moi Sale traître Faites exploser oh. les chaînes Ouais Non -oh. Oula, oula, Oula Non Oh, oh C'est le vœu jaune <rire> C'est dégueulasse Bah arrête C'est moche Moi j'ai tout calculé C'est moche <rire> Oh, oh ouais. Il a fait une feinte Il a fait une <rire> Non <rire> C'est dommage. Non arrête. Oh non Personne se tire dessus, personne se tire dessus, laissez de le de truc faire. Putain non, arrêtez de vous tirer pas dessus, vous tirez pas dessus. Essayez de survivre juste. Non Ah oh merde, pardon. C'est rouge, c'est c'est rouge. C'est rouge. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Tiens, prends ça arrivé? toi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Dans la cité, on m'appelle... Euh... On m'appelle pas L'OVNI <rire> Oh la la... Hein Tiens, l'OVNI, qu'il te fait <rire> ah Arrête On m'appelle l'OVNI la... ah. Oui What <rire> C'est <rire> pas toi qui a gagné Allez, allez, <rire> il m'a fait Bien fait Je me crois dans Star Wars, désolé Oh arrêtez, ça se fait Pam. pas Pam. Oh là. Oh. Mais je comprends rien Arrête. Le bleu casse toi t'es pas mon pote je Oh arrêtez de me faire oh du non, mal Oh y'a le pistolet Spuspe. Oui oui Speu que, Oh ça fait des Spider-Man Non c'est du Spuspe. peu T'es collé euh, bleu euh, vert Oui. Non Oh. Oh, oh. Attends, tu laisses ta place euh, il... Attends, laisse-moi, laisse-moi. Merci. <rire> On oui oh, t'a déjà dit de ne jamais perturber des gens dans leur reproduction Oh, c'est quoi ça C'est des réacteurs. Wouhou <rire> T'as vu comment je me suis envolé, bordel Report mascard please for cheating Il a déjà une arme mascar... What il est, il est déjà tombé aussi. <rire> mais, mais en vrai, il est pas mort. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il est pas mort. Putain, je reviens, ça me saoule là, putain. What il est là! <rire> Il, est est... Il se Il <rire> Ils attaquent à Mascard alors qu'il avait. Yes! <rire> je l'ai eu, les gars! Il ah. est mort! <rire> Arrête! Sarah Connor! Sarah <rire> Connor! Merde, t'as fait... mis des trucs sur mon arme, je peux plus l'utiliser! Oh! <rire> headshot! <rire> <rire> non, on dirait qu'on est posé à la plage!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 toi t'es méchant. Ah. Coucou. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> ok on bouge plus. <rire> <rire> il a bougé, il a perdu. Jacques a dit il a dit t'as perdu. Meurs Oh non Oh Ah c'est oh oh, je... oh, un très mauvais sniper. <rire> oui. Tu le Non il eu Il eu Oh là là, oh là là. Oh là. Oh je suis... Oh mais c'est magnifique ce qui s'est passé. Eh ce qu'il est hein. <rire> J'adore comment je suis passé devant tout le monde, c'est tellement drôle. <rire> mais non. <rire> Il va survivre. Putain, et moi je suis mort. <rire> non Non Non Il est où <rire> Il a <rire> Ok, euh... On a des... Mais ah. wesh Mais what oh <rire> C'est quoi ce euh... bug On a pas eu le temps de... D'accord, bon, non mais bon, y'a a pas, bon. pas de problème. C'est quoi ça Hypnose, y'a a plus de place. Je suis désolé. <rire> <rire> tu pourras pas rentrer. Ah non, au au milieu j'ai un trou. Non, il a plus de place, hein. Y'a a que toi qui vois le trou. Tiens, crève. Batard. On est tous les deux morts ou quoi Ouais, moi aussi je suis mort, putain. Oh, ah. quel mytho! Oh, ouais, il fait le faux mort, il fait trop mal le mort! On ah pas ouais, on va voir ça, lui, vas-y, montre-moi, montre-moi, montre-moi si je suis mort! Allez! Mauvais. Comment je suis trop malin, Moi, je dis tout sur Mascar parce qu'il fait trop le mec, je trouve. d'accord. Pourquoi tu me tires dessus? Que ouais <rire> <rire> oh <rire> <rire> quel traître! <rire> Tiens, crève, Hitox! <Fight> <rire> L'enfant arrive! <rire> Tous contre lui <rire> parce que la mise! Il, a... ouais. il joue comme moi. Son cerveau <rire> <rire> oh, Regarde l'enfoiré, regarde l'enfoiré, regarde l'enfoiré Regarde l'enfoiré Ah il m'a touché une fois, je suis mort wesh oh, y a une autre arme pétée, hein. oh dommage Facile oh Non, what Non Tu Mascard, Mascard il fait rien, Mascard il fait rien wesh, garde le Oh, qui survit Moi Oh le bâtard oh, je Allez sais, moi parce que je suis le dernier en haut Putain, quand même. je me suis tellement concentré <rire> ah. Mais non <rire> <rire> Mais laisse moi passer <rire> non. Il accepte moi <rire> Oh y'en a un qui s'est envolé Et c'est qui le bleu C'est <rire> Ah Oh, oh. je t'ai retourné Oh comment il. Je t'ai retourné la balle Il se passe je quoi Je sais plus où je suis Non. Non, je suis pas mort. Non, il est pas mort. Oh. <rire> ah non. Waouh. Il est trop con. Oh non, cette pas elle est horrible. La mare resserre pas. C'est quoi ça, euh, bah, quoi les, ça les tonneaux verts en fait. Regarde, tu vas voir ce qui va sortir des tonneaux verts. Attendez un peu. Oh, oh comme oh, c'est mignon. Petits... C'est mignon. <rire> putain, laissez-moi tranquille. Oui. <rire> non. Allez oui. sur, allez sur oh, non merde, je me suis fait planter. <rire> ah. Oh c'est fini allez. pour toi. Hein. Yes. C'est pas gentil, ils vont tous sur moi C'est pas vrai, ils sont allés sur moi aussi